Que Dieu vous bénisse, Seven et Kalumbashi, dans le grand Katana pour cet événement le 26 mars. Venez nombreux, nous sommes déjà là, nous sommes prêts, nous avons vraiment hâte de voir ce grand événement et de fêter avec le peuple de Dieu. Nous allons faire une grande fête à Kalumbashi. Que Dieu vous bénisse richement, Mwira Seven, Seven ici que le Seigneur vous bénisse beaucoup ma famille nous sommes chez nous Que dieu vous garde et vous protège je sais que tout ira très très très très bien tout bon par moi, ai... nous sommes là comme promis nous en sommes là pour notre rendez-vous du 26 là, ici au katanga alors c'est là nombreux à ce que vous avez déjà parce que notre rendez-vous il s'appelle c'est belle joie voilà, nous sommes encore beaucoup plus proches de l'hypnose. Nous avons droit de tous chassons vers l'atelier ce soir. Nous sommes déjà dans une machine pour le grand rendez-vous dans cette missée. depuis nos cœurs, vers nos cœurs ensemble, vers le cœur de Dieu. Comme le sambo, et on sa vie à nous. et on na le à Et on sa zombie